Oh. Attends, il est où même? Ismo, Ismo, Ismo, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, il va, il va rentrer, il va rentrer. Non, non. Ismo, Ismo, viens, viens, Ismo, viens ici. Faut passer derrière nous ici, pas derrière nous ici, pas derrière nous ici. Viens, faut pas ouais. mettre tes pieds un peu, t'as pas enlevé les chaussures, faut t'accroupir. Ismo, faut oui. parler fort. Oui, toi, tu fais quoi dans la vie même, et puis tu es devenu manager de Grasso? Donc, moi, il travaille dans une agence de transfert à Attends tu fais les dépôts, les transferts, tout ça Voilà, Western North, Smart Ah, donc attends petit, c'est que moi, là, tu, peux, tu peux faire les trucs pour moi. Là. Non, c'est rien, moi. Ah, euh, c'est pour toi-même ou même, c'est pour rien bon, voyez, on a un boss, mais après c'est moi ici. Après c'est toi-même, non D'accord, toi, tu t'es ennuyé jusqu'à, tu viens, tu as créé TikTok. Au lieu de toi-même toi faire tes vidéos, tu te lèves et puis tu as fait vidéo pour go. Non, en fait, là, la petite, la petite même là, elle a un don pour rien en fait. Non, elle fait rien. Voilà, donc quand elle était venue, il mmh. y avait un ami là. Elle est fan de lui, tu vois Elle est fan de lui ça, voilà. Attends, attends, il s'appelle comment Faut parler fort. Il s'appelle Oku Oku Tu as toujours fan de lui Non Pourquoi Il a fait quoi Il a ah, Attends, tu as bien Oku Pourquoi Il voulait se marier, Oku voulait se marier ah. Mais Oku est méchant ah. elle, elle, elle, elle est est C'est depuis là, quand tu es devenu ça là, il a cessé à revenir? Jamais Toi mais tu vas jamais accepter Moi, je ne peux pas il est trop tard, il y a des moromorous qui sont très venus, non? oui. on est de suite, à terre. Donc Oku est parti. Qu'est-ce qu'il a fait c'est pas toi-même qui as zaï et puis Oku est parti? non on n'est pas a Beaucoup d'hommes me disent le voyait femmes partout, partout, partout. Oku était la femme. Ouais. Mais qui t'a dit ça? Les gens disent tu me dis ça. Mais les gens du cassé sont copatous, et puis toi tu marches avec les cocatois, pourquoi Bon, c'est pas grave. On est venu. Mais Oku là. Tu es sûr que tu n'es plus fan de lui. Non. Moi-même, je ne fais rien, parce que j'ai une vidéo, sa femme m'insulte. C'est ah, fort ça tu insultes? Lui, Pourquoi t'attache que t'es là à être sa femme et qu'elle t'insulte? Ça va, j'ai une vidéo. Elle m'insulte, moi aussi, elle ne parle pas. Mais toi, tu sais que toi, t'es un vrai pain, non? Oui. Voilà, on revient tout de suite, on te trouve un vrai pain même. Ah, ton plaisir, en charge! Donc, Yedio, Ismo, mmh. oui. donc, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle s'est séparée de Hoku, et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Non, en fait, c'est la petite quand elle vient là. Elle, est donc, elle, elle fait rue, tu vois. Ouais. Donc, un jour elle est venue. Qu'elle Qu vient où ça À l'agence. Ah, elle vient s'asseoir à l'agence. Elle va faire le dépôt, les retraits là-bas. Ouais. D'accord. Donc, elle vient souvent, elle m'explique son histoire, tu vois. Mais elle, elle me cherchait, on s'était perdu de vue. Donc, un jour elle est venue, elle m'a dit à cliquer, à, y acheter là, mm -hmm. dit, à acheter mon nouveau téléphone. Tu vois Maintenant, elle a dit à acheté acheter mon nouveau téléphone là. Ça m'a fait un rire, il a fait du téléphone il a snappé. Oh c'est là c'est parti. Mais il lui a dit, elle va venir le lendemain. Mais quand, fois, là, t as t as quand elle a snappé une fois là, toi tu n'as pas vu qu'elle a snappé la première fois. Là. Ouais, tu ne savais pas. Mm. Si tu savais là, tu allais être content ou bien tu allais pas être content. Si. Tu allais être content. Toi-même, tu as ouais, mais... mais, il y a longtemps, tu voulais te venger de la vie à cause de oku. Au goût ouais, ouais. son mauvais. Ah. Il était juste. Donc maman, hey, il y a une maman encore et hey, hey, hey, Ismo, oui, mm -hmm. donc du coup, elle est revenue le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé Il a dit elle revient le lendemain, tel que je la connais là, qu'elle va venir le lendemain, elle va, elle va me parler de l'histoire du Minga. donc déjà, mais Tu as parlé de Oku encore Oui. André, ça t'a fait mal, hein ah, Mais là, c'est fini, tu parles plus de Hoku. C'est fini, même. Voilà, parce que tu as donné star tout le monde t'aime. On oui. applaudit déjà pour Grasso. Oui. Le seul moment où tu es, tu es tosh nu et puis tu peux soulever ta main, c'est quand tu t'es rasé. applaudissez pour ça. Oui. Revenu. Quand elle est revenue, qu qu'est-ce qui s'est passé encore c est, c est là, maintenant, Elle a elle parlé a, encore. Elle a parlé, elle m'a dit que euh, tu es parti. Ici, si, parti voir euh, au cou avec une fille sur son pied. Et puis tu sais ce qu'il m'a dit Il m'a dit que moi de m'en aller. Aïe De s'en aller, elle a dit là, c'est parti. Yeah. Ça, les gars, ont mais mais aujourd'hui quand tu fais les vidéos, tout ça, les gens sont fans d'elle, ils aiment bien. Quand elle fait ses trucs, tout ça, ils adorent. Oui, oui, les gens aiment. Beaucoup, les gens aiment. Mmh. Non, je vais vous demander à les amis encore d'applaudir très fort. Grasso, d'accord, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec qui Je suis venu avec la, la, la mère de hein? Ouais. je suis venu avec la mère aux joies La mère aux joies ouais. ouais, aux joies de Tunis là D'accord, ah, ah, voilà. d'accord, ah, ça c'est dans le mouvement, c'est dans le mouvement oh. eh, ah, là, frappe oh. <rire> D'accord, donc attends, elle va venir va, va, causer un peu aux, euh, trucs, euh, euh, Grasso okay. et puis on va revenir tout à l'heure Merci, applaudissez pour le manager Merci Smo. Bon. Madame Grasso, est-ce que tu arrives à tu as les petits gombos ou bien ça n'a pas encore commencé les petits gombos où tu, tu tournes un peu, ou tu as, les gens t'ont appelé Dis-moi un peu. Bon. bon, on a vu, un jour on a vu José et son mari, c'est dit. Euh. Mais à part eux, personne, d'autres personnes n'ont pas encore appelé. Attends, attends, les José, là, ils ont donné un bureau. Non, on va donner un peu de diable à conseiller. Et conseillé, elle a dit quoi, elle a dit quoi, José mmh. elle, elle a dit il ne faut pas laisser de va se moquer. qu'elle nous regarde, quelqu'un va nous appeler. est-ce que tu sais qui te es regarde est beaucoup. José Tu nous regardes, non Elle aussi, elle te regarde. José, tu dis tu as l'appelé. Depuis, tu n'as pas encore appelé. C'est le dieu. <coughs> oh là là, doucement. doucement. Tu dis tu as l'appelé. Vous n'avez pas encore appelé. Donc, aujourd'hui, on prend le canal de Willy à midi. Pour vous demander de l'appeler, regarde la caméra là-bas là. Faut pas regarder le vinain qui a attrapé la caméra, mais regarde la caméra et puis il faut hein, parler, pas parle à, à José puis à Célédie. Que depuis tu les attends hey, Bon José, je vous attends. Ah, depuis, vous avez dit que vous venir, vous ne venez pas, moi ici, je vous attends au-dessus là. Voilà. Oh Dieu, je vous attends, venez, mmh. venez, vous allez me trouver ici, ici là. Mmh. Mmh. Mmh. Mais si tu vas venir, il faut venir vous venez, Sérédier t'attends. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, il va venir aussi. Bah, il a la main aussi sur le cœur. Ouais. Voilà, tu es la meilleure. Maintenant, est-ce que ton cœur est pris? Tu as un pain ou bien tu n'as pas pain? Tu n'as pas pain. Pourquoi Tu as trop peur des garçons. C'est ça aussi. Mmh, parce que Oku, mmh. il a zaï. Lui, il a zaï, donc moi c'est ici dans mon coin, il est tranquille, il mmh. y a quelques personnes. Il est Oku, Oku, il fait quoi dans la vie? C'est un bruit. Eh, eh! Et puis il t'a laissé comme ça ah, Il m'a laissé. J'ai il, il, il dit aux gens que moi il me connaît pas. Yeah, mais maintenant là, il, comme il comme sait que lui. non. Maintenant il sait que non. Il prend ta photo, même il prend ta, euh, ton truc, même pour aller montrer aux gens pour dire que non il te connaît. Ah, mais il tout a mis ça que moi, de mais c'est lui, lui sur lui. Il fait là, genre. Là. genre, genre comme si mais Si il, mais, il, mais, il, il revient, si il revient, puis te demande pardon. Il n'est jamais accepté. Pas. Il n'est pas sa femme, mais il, mmh, il s'est marié maintenant. Il a déjà marié là, est dans son foyer. Moi aussi, mon hmm. tour aussi il va venir. Alors, en tout cas, ça va venir. Si tu crois aussi que ton tour va venir, applaudis très fort.